Norme C1500, les lumières. Les points d'allumage et les points de centre. Point d'allumage. Dans chaque pièce, au moins un point d'allumage près de chaque accès. Les points d'éclairage par pièce. Dans le séjour. Au minimum, un point central équipé d'un dispositif de connexion luminaire DCL. Dans la cuisine. Au minimum, un point central équipé d'un dispositif de connexion luminaire DCL. Dans les chambres, au minimum, un point central équipé d'un dispositif de connexion luminaire DCL. À l'extérieur, un point d'éclairage au-dessus de chaque accès. Salle de bain, un point d'éclairage protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Autre pièce et dégagement. Un point de centre ou un applique équipé d'un dispositif de connexion luminaire DCL. Les quantités de points lumineux par circuit. 8 points lumineux au maximum par circuit, plafonnier, applique, prise commandée. 2 circuits minimum par logement, 1 circuit par studio. Les dispositifs de connexion luminaire. Des boîtes équipées d'un dispositif DCL. Elles doivent être équipées d'un dispositif de connexion luminaire et fixées solidement à la structure du bâtiment. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.